Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur l'environnement construit du collège, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments qui sont à proximité du collège. Pour ce travail-là, nous allons repérer des bâtiments sur un plan et ensuite leur associer une fonction avec une légende. Voilà. On vous a distribué un plan qui ressemble à ça, dans lequel on a deux parties principales, on a la partie légende en haut à droite et on a la partie plan en bas à gauche. La partie légende fonctionne comme une légende classique que vous avez déjà dû utiliser, par exemple, en histoire-géographie. Vous allez indiquer des couleurs différentes dans chaque petit carré et leur associer une fonction. Les fonctions, il faut les prendre dans l'énoncé, il ne faut pas les inventer vous-même. Donc pour la première, par exemple, je vais mettre faire du sport. Et vous continuez en changeant de couleur et en indiquant vos différentes fonctions. Si jamais à la fin il vous manque des couleurs, vous pouvez très bien assurer une case en réutilisant une couleur déjà utilisée auparavant. Ok. Et ensuite, pour ma fonction faire du sport, je vais chercher un bâtiment à proximité du collège qui me permette de faire du sport. J'ai trouvé par exemple ce bâtiment là, qui est le stade. Donc je l'indique en rouge, pour indiquer qu'il sert bien à faire du sport. Et je marque son nom à l'intérieur, stade. Et je vais faire comme ça avec le reste des fonctions vous pouvez éventuellement trouver des bâtiments qui vont se situer à proximité du plan, mais pas réellement dans le plan. Dans ce cas-là, pas de souci, vous pouvez prolonger la route dont vous avez besoin et venir placer votre bâtiment. Si ce bâtiment est trop loin, vous prolongez la route qui sert à aller dans la bonne direction, avec des pointillés, et vous mettez votre bâtiment là où vous pensez. Voilà. Alors, les objectifs... Pour ce travail, on va avoir comme premier objectif le fait de représenter au moins 10 bâtiments sur votre plan et les repérer donc avec 10 fonctions différentes. Dans votre énoncé il y a 13 fonctions, donc vous pouvez très bien en laisser de côté trois qui sont les, celles qui vous plaisent le moins. Si vous faites ce travail tout seul, vous pouvez vous contenter de sept bâtiments. Il va falloir ensuite compléter la légende On marque bien les fonctions dans la légende. Okay Donc on a le nom des bâtiments sur le plan et les fonctions dans la légende. Il va falloir faire attention de me rendre un travail propre. Ce travail sera noté sur 10 et la propreté comptera comme un bonus ou éventuellement compte comme un malus si votre travail n'est pas assez propre. Voilà, je vous souhaite un bon travail à tous.